Allô, chérie. Oui chérie. Oui, tu es à la maison. Je viens chez toi. Tu viens chez moi? Mmh. Oui, je suis à la maison. Ok mmh. Oui, tu peux passer, tu peux passer, je suis à la maison. Tu es avec quelqu'un. Non, je suis seul. Oh, okay. Alors depuis je t'attendais tu. Oh, tu so es moi et a... Ma grand-mère a avalé sa quoi et je l'amène à l'hôpital. Ta grand-mère a avalé ta et tu l'as mené à l'hôpital. Je suis vraiment désolé. Attends, c'est avec moi tu blagues Je so excuse-moi, c'est pas de ma faute, pardon. Mais tu non. Hein Elle m'a pilonné. Ça au boulot. Eh, quoi c'est Mais vous avez beau ça. Il faut ça va et toi aussi oh, j'ai une petite situation là. Tu as quoi en fait, c'est ma copine. Elle a dit qu'elle doit passer quoi. Oui. Comme j'ai plus quelque chose là, elle ne vient pas depuis. Elle a tu as quoi J'ai plus quelque chose là. Elle a dit que ça, me crame mais à avaler tabouret. Qu'elle ne peut plus faire Donc. On peut avaler, avaler, tabouret. Je ne sais pas où. Moi, je vais demander. Elle demande ça. Euh... Je ne sais pas si vous pouvez passer juste deux minutes. Alors, on va. C'est Pourquoi je me propose ça C'est C'est ça, là. quoi. ça que tu avec toi, Deux minutes. Ça va pas dépasser deux minutes. Ça, ça, ça. Vas-y. Vas ça. Ah, bon, je fais quoi? le c'est clac, clac, clac, Tu es Il ah, vous avez. Ah, te... avez c'est hey, ah, c'est Seven Net eh. Vous ne connaissez pas Seven Nights. Non Il y a des ils sont forts eh. Eh? Avec Seven Night, là, il y a il y a Shiro comme ça et il y a il y a comme des café comme ça. Quand oh. tu prends ça y a un mot, Et, et, et c'est fort. C'est pas moi, de la on la la vous, vous ne ressortez plus, nous sommes à toi. Non, je suis venu. Non, je suis... non, Il y a votre ami là, Roto Mito Diyo. Non, il vidéo, il y a, je n'ai pas encore le programme aujourd'hui. Ma... Non, j'attends ma femme là. Elle n'a pas venu. Yeah! Yeah! Yeah! yeah non, c'est pas moi. Hein. Abyss, ma femme. Non, elle cherche je te recommande quoi. Elle veut prendre batterie pour tes... Abis, Abyss, moi ma femme. Moi ma femme. Elle regardait garder la Non, il n'y a pas de télé dans ma chambre. Non, il y a télé. Abyss, je vais te Aujourd'hui, c'est aujourd'hui quoi. Si je ne te dis pas aujourd'hui, donc c'est pas moi. Toisé, ah oui. hein? s'il vous plaît, amenez-moi chez le délégué.